t'en as pas marre toi de ton boulot tu dois vendre euh, des jeux toute ta vie depuis le temps qu'on en parle t'aurais pas envie de tout plaquer, de te lancer pour de bon de devenir des acteurs Bonsoir à tous, en tout cas, euh, merci d'être venus, merci d'être là ce soir, on aurait préféré faire ça dans le noir, on, là on nous voit un peu trop chaud, on n'a pas fait dans la lumière. Euh, en tout cas, donc, euh, on est, on est ravis de vous accueillir ce soir au Nightway. Donc je vous souhaite à tous une bonne projection on se trouver dans quelques minutes. Michael Buxton, le créateur de la web série to Become. Euh, donc avec, euh, avec l'équipe euh, qui se cache derrière d'ailleurs et qui, qui, fait, qui me fait des signes bizarres. Donc je vais, je vais faire venir Nicolas avec moi, mon, mon partenaire Bonjour. sur, sur l'histoire de Tubicom. Donc Tubicom voilà c'est l'histoire de deux amis, deux amis, il y a une grande gueule, il y a un timide. Et euh, voilà, c'est des gens qui sont blasés dans leur, dans leur travail, comme ça peut arriver à chacun d'entre nous, et comme ça peut arriver à chacun d'entre nous. Ils veulent réaliser leur rêve de gosse. Et nous, notre rêve de gosse, c'est devenir acteur. Voilà, devenir ça, acteur. Donc, par contre, on ne sait pas du tout comment nous y prendre. Donc, on y Faut va à l'arrache. Et c'est loin d'être gagné. Donc, en tout cas, euh, l'avant-première s'est très bien passée. Enfin, je pense, hein, Nico. C'était euh... génial, que du positif pour le moment. On... Les gens sont à fond. Alors, Madame Borsan, c'est une très belle maison, n'est-ce pas Très jolie. Et qui correspond parfaitement à vos critères Oui. Alors Elle vous plaît Il lui manquait des chicots. Il n'y a pas. Et là, et là, pas. Et je pouvais mettre un doigt entre les dents. Euh... la bouche à la en tout cas, des trucs comme ça Et si je le faisais pas, me foutait le cul <rire> Merci d'être venu, merci pour vos applaudissements. Et... Je me sens comme Patrick, Sébastien pour avoir chanté les sardines. Tous les gens qui sont venus, merci beaucoup. Ouais, Franchement merci ça nous a fait super plaisir et euh... cool et toute l'équipe est ravie d'avoir eu autant de soutien, autant d'applaudissements parce qu'on a vraiment été applaudis et on ne savait pas ce que ça allait donner, ça allait plaire, ça allait pas plaire. Manifestement, ça plaît, des gens sont intéressés pour voir la suite, sachant qu'elle est déjà en grande partie écrite. Donc maintenant, avant de se lancer concrètement dans le projet, bah, il faut qu'on puisse euh, financer un petit peu tout le monde, donc euh, financer les déplacements, la nourriture, et éventuellement bah, tous les gens qui, comme moi, comme tout le monde, prennent sur leur temps de travail, donc euh, qui ne sont pas payés. Donc l'idéal ce serait. Ton écran. Ce, serait voilà. euh... ce serait que chacun puisse au moins euh, rentrer dans ses frais. Donc vous allez entendre rapidement parler de la campagne de financement participatif, sachant qu'on va vous inquiéter avant, on va, ne on va pas demander un million de dollars. Non, 2 voilà. millions. Juste ce que vous pouvez, voilà. c'est simple. Parce vous que... vous donnez 5 euros, voilà. vous avez votre nom générique, déjà très 10 euros le DVD, 20 euros, vous avez un tir, etc. C'est vraiment progressif et vous avez un cadeau proportionnel. À votre, à votre don donc vous voilà. pouvez jusqu'à ah, euh, venir avec nous sur un tournage euh, à participer à un repas ouais. avec toute l'équipe éventuellement de la figuration voilà exactement et avoir des messages dit, vidéo non. personnalisés de remerciements de toute l'équipe de chacun d'entre vous rien que pour vous donc et ça nous collector unique parce que vous pourrez vous dire j'y étais au moins je les ai connus à l'époque où ah. et là ça vaudra de l'or et moi je fais des bisous à moi ah. et moi, à lui à ah, ma femme hein, hein Hein hein, je suis le chape là, hein, j'en hein connais. Ouais, mais en tout cas, merci beaucoup. Bon, merci à tous bisous. encore. À bientôt. Merci. A plus.